Vous faites main, j'appelle Eugénie dans Star Wars. Vous pouvez très fort. Je suis super. Donc je voudrais accueillir Mélène en mutante, s'il vous plaît. Applaudissez la police c'est la fois. ça sur les marches vas-y je t'en prie et leopold mais non c'est pas un mutant mais c'est game of throne quand même bien donne moi la main ça c'est pour pas que tu tombes dans les escaliers parce que ton costume alors Léopold, la vision l'applaudir voilà. de... oui. et puis les marcheur pour les escaliers Contact, rez-de-chaussée, contact, et tu es arrivé à mon corps. Bravo! Ouais. Qui est-ce qu'on cherche maintenant? Romy. Est-ce qu'on a remis On n'a pas remis Ah, je vois des jambes? Je vois quelqu'un en oh, complet, c'est Romy. Tu pries? Ah, je t'en prie. Alors là, on a remis un extraterrestre. Le costume, c'est toi qui papa un costume. C'est toi qui as fait un costume. Oui, c'est elle qui a fait le costume de soi de l'homme. Elle aurait fait un costume de Schrader, sur le Firenni Schrader. Oh, mais... Alors là. Alors... Oh, vous prenez pourquoi on va Ça va, hein, je suis de tout depuis euh... Demain Alors, je vais demander au jury pour le concours d'enfants costumes, faits ou cosplay ah. de pouvoir délibérer, Jusqu'après on va passer aux enfants, mais ah. déguisements, achetés. Ah oui, c'est une bonne idée alors, je vais retourner du coup derrière. Et vous voulez que je vous la remonte tous Ouais, voilà. Et ça. ben, on est remis, là. Bah. Ah, ouais, ça, ça, il y a eu du temps pour la libérer. C'est chiant, chien. Vous pouvez les applaudir, ils sont tout petits, tout petits. Donc voilà, Alors, ah, alors, alors, On ne pas fini, pardon. On va attendre. Sinon, ça va Moi, Je suis pas du tout fatigué. T'as raison. Alors, je passe quoi Là, tout le monde a choisi. Ils ont choisi. Alors, ils avaient tout mis. Ils la Alors, du coup, nous la sélection la, la mutante. La mutante. La mutante. Qui la gagne Bravo oh Tu peux euh, en avancer fait, Bravo, bravo pour dire, hein, le principe d'un concours est pour un peu. Euh... Bravo, hein. Donc, voilà. Et pour leur courage les enfants seront récompensés. Même le chien, il y aura une canette de boulot. Je vais meubler et m'asseoir. Ouais, ça va. Je m'enlève quand je veux. Ça va? Ça va oui. ah, ça nous fait du bien, donc, ça c'est des... de l'énergie pour nos batteries, donc, parce qu'il faut qu'on enfin, d'école qu on trouve notre chemin dans l'espace et le temps, donc on va avoir besoin d'énergie. J'espère que ça vous a plu, alors si je dis ça, c'est fini, c'est encore fini, hein, on pas encore parti. Mais euh, je vois plein de monde, c'est génial. Euh, pour l'instant ça se passe bien, vous allez voir qu'ici une demi-heure il va faire 62 degrés ici avec un truc de 120%, à peu près. Mais euh, tout va bien se passer quand même j'ai fini de meubler. Oui, je suis sûr. Oui, je sais que tu souffres avec ton costume. C'est pour ça que je ne mets plus le casque quand je viens ici. Je n'ai pas la clim. Alors. Donc, on va passer au loup. mes déguisements achetés. Donc, ah, on va t'appeler Perle, un Harley Quinn. Merci. Wow. Wow. d'ao. Donc je vais ah vous demander de délibérer Pour le meilleur déguisement, je vais vous ramener tous les enfants. Et j'y sais pas. pas ah, c'est vrai, ça fait bien être prêche. Et qu'ils sont pas mal, c'est le monsieur qui voient là-bas C'est beau pareil là, c'était pas son Ça discute, ça discute, je vais voir. Alors, les noisames de Que je fasse le roulement. Allez, allez, allez, allez, allez. Voilà, ça fait plus ce bon. La Arby Queen. Harry Queen Je ben, vais remercier ma famille, euh, mes parents. Merci pour les enfants. Allez-y, les enfants, vous allez tous recevoir un cadeau. Je ne sais pas si tu as et qu'ils pleuvent. Il y a un garçon qui descend. Ils vont appeler après les adultes. Je me permets de passer je veux tout ce qui est cosplay et féminin. Prenez la place des enfants. Les adultes cosplay féminin sont appelés... on le ah. bah deux, on à chaque fois. C fait main et Les deux, on le Les deux, qui le voit. Les c'est... on c'est les deux en attendant là Donc on les mains et acheter. On va où Là pour l'instant c'est le fait-main. Je vais où <rire> Fais-main, bah... Faut qu'on fasse un pourcentage pour s'écrire mes mains et euh... Je vais que de ce côté-là, fait oui. je fait-main euh... Comme tu veux. C'est vous qui choisissez en fait je Il y a du fait-main J'impose le rien. Comme tu vois. C'est <coughs> pour toi Est-ce ben, que tu vas quelque chose que vous sur, euh, pour mettre en avant le flemmard Ou euh, la partie achetée C'est <rire> surtout la partie flemme. Par C'est surtout la partie flemme. La partie flemmard euh... Ça, je ne sais pas, on n'a pas de catégorie flemme. Il faudrait qu'on y pense. Catégorie flemmard, pourquoi euh, pas bah, je crois qu'en priorité, c'est les femmes. Hein. Qui peuvent, pour les costumes les plus encombrants, qui peuvent passer par là, si vous voulez. Ça évitera de passer l'écran et tout. Voilà. Donc tu peux venir vers moi, si tu veux. Voilà. Je suis pas sûr de ta phrase, là. Attention On a un fémur qu'on approche. Là, c'est les individuels, hein. C'est pas les goûts. Ah, oh c'est pas ça Donc attends, je vais vérifier que je dis pas n'importe quoi, c'est ça, c'est les individuels. Hein. Ok, c'est les individuels. Individuels, costume, fait main. Allez, bonsoir. Je débat. Donc je répète, individuel, costume, fait Allez. n'était aucun mort, moi-même. Ça y est. Ça y est. Excusez-moi. Non, je vais appeler. Améline. Ah, en ah. hein? Soria. -Bien. Améline. En Soria. Soria. Améline. Soria, c'est ça Ah c'est toi Ah mais c'est pour ça que tu du mal à répondre et que tu sais pas euh, 50-50. Je ne sais pas, elle nous dit. Euh, oh. Ah moi je lis ce qu'on a rien, pardon. ça pardon. Ça fait du bon continu. On va pas t'attendre jours quand même. Je t'en prie. On peut l'applaudir. Je prie. On peut l'applaudir. La Il y a un côté main et un côté flemme, j'avais la flemme de mettre le costume en entier, donc j'ai pris des habits tous les jours et j'ai fait la version C'est bien ou ça Oui, le béjama, c'est un béjama Voilà, ça c'est là, c'est là, c'est là, ta perruque et voilà. <rire> pour euh, Saria, ce costume flemme-main. <rire> Je vais accueillir Aurélia en pinata. <rire> Aurélia en pinata. Pinata. Pinata. Pinata. Pinata. pinata. <rire> pinata. <rire> <rire> Ah, si elle n'est pas prête de costume... Euh... Ah, moi, elle est moi elle inscrit comme ça. Donc elle n'est pas en Hinata, elle n'est pas en Pinata, elle n'est pas là. Très ah, bien. Bon bah. Voilà. Très ah, bien. Voilà, ah, ça c'est fait. Alors, je vais accueillir Ilan en Tika. Tu fais pas l'interview, tu t'en vas l'interview Non, j'étais ailleurs. Se non, se non, pas. mais c'est pas ça. Je que lis que... mes notes, j'ai oublié mes loriens. Est-ce que je peux hein. C'était pas... juste pour te troller parce que tu vois, c'est très rigolo d'interviewer les mascottes comme ça. Ah, là, la première fois, t'es nul. Non, non, non. Voilà. Non, non, bon. ah, question. C'est qui qui a fait le cosplay Pas ah, moi. <rire> ah bah voilà. La classe. Mais c'est bah, quand même fait main l'a C'est un ami. Oui, on l'a fait. Il a été fait, mais <rire> c est, c est juste, pas avec amour. Exactement. C'est chaud. Je voudrais donner le nom du copain parce qu'il <rire> devrait être fier. C'est Gauthier Goose sur Instagram. Ok, et ben voilà. Merci. La va pas tomber. <rire> <rire> Donc j'ai Jessica en Ivoire dans Star Wars. C'est le modèle grand qu'on ait trouvé. On a de la moutière, est la c'est c'est elle, de la tête, Gracias. Je vais accueillir le marie à Lucius Ralfoy. Il a de Merci pour elle. Alors, j'ai Jérémy en Jedi vert. parce que j'ai acheté c'est juste les bosses et le, finalement, ça pas le faire et... Alors, je vais appeler Ray. Encore. Encore. Encore du... en dans Star Wars, ça s'appelle Gorgue. non Vous avez tous reconnu le Seigneur des Ados, bien sûr. <rire> Ça aurait été mieux. <rire> non. Oh là là là. encore d'elle Je l'ai fait ici, oh, oui. en champignon. Une question, la même. C'est toi qui l'as fait c'est mon tout premier cosplay fait la plus franche. Bravo. Bravo. pour la petite anecdote reste avec nous, euh, l'année dernière, il nous a fait stresser avec la CQ, vous imaginez qu'on trouvait ça, <rire> du coup, c'était à l'a recruté. Voilà, ça c'était fait, on hein, était sûr. Merci encore, mec, pour mettre plus de la sécu. Donc, on peut l'applaudir pour ça aussi, merci pour le, le temps de mes Je ne peux pas influencer le jury, hein. au côté la rien à voir, mais euh, il faut valider. Donc, je de, euh... vais demander à tout le monde de remonter pour voir tout le monde. Et le jury me demande, ils vont choisir un avec cette même tête-là. Hein bah, hein Et après, vous aurez droit à une deuxième cartouche pour le coup de câble du ah. Et donc, l'année prochaine, on va tous les recruter pour la sécurité. C'est Chaud, hein. attends, viens viens, viens, viens, viens, passe devant. On ne voit pas, ah non, la passe devant de dos si t'es timide. Voilà, parfait. Super, on voit tout le monde. C'est chouette hein, quand même. Hein. Oh le stress. Alors ah, déjà, sur les catégories comme ça, peut-être avant d'annoncer peut-être le, le, le gagnant, euh, peut-être des remarques par rapport à des questions, des costumes, euh, des choses où vous êtes dit, ah ça s'est joué peut-être dans certains costumes, des choses comme ça euh... C'est quoi la peine de lumière Tous, ouais, voilà. euh, bon, On voit qu'il y a un grand temps de travail en fait sur chaque respect. Euh, ouais. voilà. Donc déjà rien que pour ça, Bravo, ouais, bravo. bravo. évident et puis je pense qu'on va libérer la scène pour la déjà des gens suivantes. On peut les applaudir toutes et tous encore une fois. Bravo à vous Et la catégorie suivante, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que ça va être des costumes achetés Ce sera logique. Adulte peut-être peut-être. Je vais me renseigner. Je vais dans les coulisses. Je vais faire mon Nicolas Hulot. Je suis actuellement en direct des coulisses. La température y est infernale et je me rapproche d'une organisatrice quelle est la prochaine catégorie. Eh bien, c'est les adultes. D'accord, voilà, je, je reçois. HP, on va Je reviens. appeler Eva en plume. Hein. Ça, ça, ça Eva en plume. Vous pouvez la revoir. Regardez, je suis fatigué, je suis là depuis euh, après-demain. Je me coucherai hier, voilà. Ça va Tiens. Ok, un petit mot sur ton costume des remarque, des choses comme ça. Un délai. Euh, un petit tiffel. Et du Volvic à la fraise. T'as du Volvic à la fraise Attention, le jury, que des tentative de corruption Volvic à la fraise. Ok, super, merci. vous dira parce que c'est imprononçable les mangas Amandine Oh mmh. Princesse pitch aux cheveux bleus mmh. Oh. Mmh. non. Dis-moi, dis-moi dis Merci Je des fans hardcore, là. Je ne sais pas, il y a des, des hardcore, euh, euh, pas, un mot sur... Euh, euh, Est-ce que c'est un truc tout fait en une pièce, une combinaison? Alors, à la base, c'est un cosplay de Princess enfin, Peach. Ah ah je avec euh, le cosplay de Miku. Je voulais faire mon cosplay parce que je suis fan de Miku. Donc, euh... Merci. J'avais raison. Spitch, je suis bleu. Ouais. Merci. Merci. Merci. Merci à toi. Alors, on va accueillir 4 pour beaucoup de perso dans Star Wars. Vous pouvez l'applaudir à la trépeur. T'as un peu de stress D'accord, je vais te proposer un truc, regarde, des toi de dos. Voilà, comme ça on va faire l'interview comme ça. Tu ça regarde tout le plus agréable, y'a pas ça va Ça va, Ok. Euh, moi, j'aurais dit euh, mercredi à d'art, ça va un sabre laser. c'est. Euh, donc, donc acheter mes créations de personnages. Oui, voilà. Pas personnages. Pas de mots. Oh, pour l'instant, pas d'histoire. Peut-être, futur vainqueur euh, du mouvement, si jamais. Merci. On peut l'applaudir. Et nous allons accueillir Robin. En tort ah, ah, ah. Donc, Pour info, quand j'ai été voir le film, du coup je pense qu'on a beaucoup a eu la réaction, je me suis dit, le monde du cosplay va changer, bon, les conventions Marvel et tout vont changer, et il y a beaucoup de personnes pour pouvoir enfin accéder à ce monde merveilleux du cosplay. Comment ça va J'ai enfin trouvé un costume à ma taille. Voilà, j'avais à toi. Donc euh, acheter des cordes d'une une pièce, ce propos, comment c'est Acheter le costume, euh, essayer, trop petit, et du coup j'ai dû m'adapter. D'accord, super. Merci. C'est chouette. Merci. Merci à Marvel à l'univers du cosplay. Très bien. On en veut d'autres des comme ça. Donc on a fait le tour On a fait le tour eh ouais, Je vais vous, demander de réfléchir. Et vous les ramenez Oui, je peux les ramener. On va les ramener. Je vais descendre le scène du coup. Pour faire de la place. Allez, hop Tout le monde sur scène en fait. Vous pouvez les applaudir Merci Pas de tentative de corruption du jury, s'il vous plaît Non, ça ne fonctionnera pas il n'y a pas assez d'argent au fer. On veut plus. Alors, mademoiselle Chapeau, non. Du le gagnant, c'est Plume. Plume Bravo Félicitations Comme quoi, on veut lui qui la presse. Il fallait se jouer là-dessus. Bravo Bravo à Poucat Et bravo à Plume. On peut les applaudir. C'est la catégorie suivante, c'est. La catégorie suivante, on me dit dans l'oreillette à ton avis. Donc, euh, on va appeler tous euh, ceux qui sont inscrits sur la catégorie à ton avis. Ah, groupe Groupe Ça va être chaud là. Alors là, on va accueillir la relève tu sur lis. la relève. On va donc bien. Thomas, Maxime, en change-tour. On peut En change en peut Attention, parce qu'on va poser deux trois questions. Ouais, je me laisse faire. Je me laisse. Ça, tu veux le faire Non, non vas-y, fais vas plaisir. D'accord, je me fais plaisir. Euh, je vais. Enfin, Faut que je prenne place. Euh, ça va, c'est pas dangereux Ok, super. Euh, parti, je commence. Peu importe. Oh, Toi, t'as un masque, mais c'est pas grave. Ça va, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Romain. Romain, enchanté. C'est pratique pour le linge, ça. Va. Oui, mais c'est. Tout fait main C'était long, très long au euh, niveau des écailles. C'est que euh, Il y a 2200 écailles. Et euh, on a 3 joints, 3-4 joints. Ça va, c'est pas trop lourd Ouais, je vois pas la mousse de l'eau. Non, non, mais. On a pris plaisir à faire ça et ce qu'on voulait, c'est apparemment absolument... avoir des personnages complémentaires. D'abord, Kaneki euh, avec, son... avec sa copie, dans la nuit. Voilà, elle tout le cas. Bah, je vais aller voir tout le cas, en tout cas. <rire> ouais, ça va, ça va. Quand tu auras level de fatigue, tu verras toi aussi, ça te fera rire. Ça va Ça va. Très bien. Le vrai nom, c'est tout Qui est le <rire> chemin Non, toi, Thomas. Ma Pauline. Voilà, Pauline, je sais, c'est pour moi rêvé et... mais Non, non, mais... Là, ah, non Tu vas trop loin non, Je veux dire, c'est moins fantaisie, c'est moins tout ça, c'est très bien, Pauline Ah, je m'en fous euh... Très bien, tu veux nous parler avec ton costume Alors, pour le coup, ce qui a été drôle, c'est que moi, c'est pas moi qui costume, moi, ai fait mon costume, c'est mon copain. et moi, j'ai fait sien. C'est un mélange un peu spécial, mais en tout cas, on s'est entraîné pour parler de costume. et euh... moi, le mien, il faut savoir que t'as mis beaucoup moins de temps que le sien. Forcément il n'y a pas, pas de musée Mais euh, sinon, euh, Damien il est un peu compliqué, on peut s'amuser à lui donner la forme qu'on veut. Il est il y a une arme en métal, ce qui permet euh, de bouger comme on veut. Chouette, non hein Là pour le coup, on peut faire une suite de boucle, fait son film, d'étienne, travail d'équipe de, de la conception euh, au port sur scène. En plus, le chapeaux, tu rigolais pour l'ostéo, mais... Euh... Mais euh, quand même. Ah, tu peux articuler aussi les bras. Oh. Ah, ouais, ouais, ouais hein. ça, ça stresse là, hein. on se demande ce qu'il va y avoir derrière. Hein. On dit ouais, le petit loup, c'est forcément les gagnants. Et là, bam Ça s'impose sur scène comme ça. Bravo, on peut les raconter. Merci à vous. On se retrouve dans une de la meilleure avoir le visage le scène. <rire> doucement, doucement attention pas un accrochage quoi. pour bon, les prochains, je vais oui. te laisser Bon, faire. et eh ben si, donc c'est toi qui, qui vas le faire. Moi je vais aller me cacher. Ouais. Merci. Bon. Mesdames eh et messieurs. Meilleur. Ah. Ah. Bah, que dire de plus Non, il faut que je reste impartial. Euh, nous n'avons pas réellement le choix puisque nous sommes, comme vous le savez, en partie sous leur contrôle. C'est sûrement oui, eux qui bien sont bien responsables bien du crash de l'USS Gorbolev dans les années 70 dans les hauts d'au-serre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir les représentants de la Syrienne Légion. Sur les questions des costumes. Euh, moi, au niveau de la préfecture et des services de police, combien je dois déclarer de disparition Officiellement On compte plus. On hein. plus. Je suis ouais. en, en, en vacances. Ouais, vous, avez ouais, en vacances. Et vous avez vu cette année ouais. On a recyclé ça en Chili, c'est passé crème. Personne n'a rien vu. Super. Merci. Donc, la série de Légion, un petit mot quand même sur l'équipe, sur euh, l'organe, la conception des costumes et aussi du concept. De, de votre groupe, qui c'est que vous parlez ah, L'association hein, euh, de fans de, de la série de fans de B, euh, de la série des années 80. Euh, concernant les costumes, c'est fait par notre euh, pittoyeur personnel euh, de la série de Guillaume de est dans le costume euh, euh, des vous ah, avez vu tout à l'heure le croisement entre niveau qui est un outil, mais. tous les costumes les arbres bah, c'est tout en dessous tout peux avoir des un peu 3d euh, voilà. Allez. merci, quelque chose à rajouter vous remercie, à ah ah j'ai bon, en tout cas je suis content que vous soyez tous, tous venus parce qu'on ne s'attendait pas à un buffet aussi grand <rire> on avait dit qu'on en parlait de base non mais non parce que bon, c'est beaucoup plus compliqué de courir après son plat. Ouais. Quand tu vas au McDo, t'as ton burger, il fait... Non, non. Non, on, on fait comme d'habitude, on fait ah, peur, C'est ferme. Non mais je suis sûr qu'ils sont tous contents d'en rester là avec nous, ils voient bien. Merci. Je ne transfère pas que pour la chaleur. Merci à vous. A tout à l'heure. On peut les applaudir. Attendez pas, attendez pas, a pas du travail. C'est la partie Roleplay, qui pour information, ils ont tenu pendant tout le salon. Euh, en fait, les gens des contrôles, des choses comme ça. Euh, Je vais essayer de récupérer euh, ma collaboratrice. Ça y est, ils sont partis. J'ai peur, à chaque fois qu'il viennent. J'en ai marre, à chaque fois qu'il vient. Donc, on va accueillir le couple de Fury, c'est vous Parfait Un groupe au poil Pour la blague, je sais pas si je vais poser des questions, mais c'est pour autre chose parce que tu peux juste te mettre le profil et montrer le. Oui, va, je vais sur la blague. Ah ouais Non, ah oui. mais, ceci du détail. Hein. Ça va oui. okay. Ça va Ça va Un peu chaud. Un peu chaud, on va faire vite alors. Euh, tout fait maison euh, Alors, moi, c'est. Euh, D'accord, donc toi, il y a une autre personne qui a fait et tu as fait celui-ci, qu'est-ce que tu as compris D'accord, impression résine euh, sur un visuel, conception perception visuelle et toutes le les articulations tout ça. Chouette hein Ok. Un autre mot à dire sur votre YouTube Ok, très bien. Euh, je vous invite aussi, parce que je le dis, on a le stand de la céréale, on a le stand des furies que vous pouvez retrouver euh, dans le salon, si vous voulez voir vous en détail, discuter avec eux. N'hésitez pas, euh, quoi dire d'autre. Voilà. Ah quoi, couette, couette, très bien. Ouais, ouais, ouais, ouais. Merci à eux, on peut vous applaudir. Je suis vite parce que je sais que c'est un enfer là-dedans. Merci à vous, faites attention on toi pour les démarches. Ah bon euh, Ouais, écoute, y un vraiment... Euh... Allez les gars, le on bah, va se faire soigner. Bon, bah, on va se faire Moi, je n'ai rien fait. Eh hein. bah, ben, déjà, euh, faites quoi l'année prochaine Pour la sécu. <rire> Parfait, super. Bonjour, enchanté, à qui est le Alexandre. Très bien. Le jeune suis... Ok, le patron. Le patron, très bien. Euh, que dire sur le costume ah, C'est une recherche. En fait, on a fait un mélange entre euh, la série, le film, et ce qui se fait en réalité. Ok, mélanger fiction, réalité. La série, le film, qui fait un tout global cohérent, Ok, super, chouette. On fait bah, partie d'un groupe, c'est juste un peu envers deux. Pas encore, après on espère pouvoir agrandir un peu l'équipe, on est cadeaux. Et puis après le gros gros projet. Il le... Ah, le... Il passera pas sur scène, je vous le dis. Hein. On le mettra dehors. On verra peut-être un jour entre enfin, une catégorie concours de véhicules en costume. En fait. euh, ben, merci. Vous voulez dire un mot peut-être Il a tout dit. Parfait. On peut les applaudir. Alors on va accueillir Never Seal. Never Seal. Ah bah oui Allez les garçons C'est ceux qui nous ont moisi la salle du avec des millions de billes blanches comme ça. Personne ne va te manger, je te jure pas si. Voilà. Ah Salut les gars Ça va Je m'écarte pour les photos, mais non, là on a des champions. Bon, euh, première chose, euh, que dire sur les costumes Pas grand chose. Pas grand-chose. C'est vert, on ne voit pas dans la forêt. Très bien, parfait. Euh, c'est le concept de départ, c'est quoi Tu vois qu'à la base, c'est sur cette terre C'est ça Tu vas aller voir monsieur là-bas. C'est vos tenues quand vous allez jouer le week-end C'est vraiment comme ça, c'est une tableau, on va dans la nature, on est dans les bois, on dans les bois comme ça. On joue, on l'Indien, grands-enfants. C'est qui qui qui fait l'Indien c'est toi qui viens de dire, tu t'as perdu, très bien. Euh, merci, on va vouloir les applaudir, et moi pour ma part, vous remercier pour plusieurs choses. Déjà, merci pour le stand là-haut, vous pouvez retrouver juste après l'application, là, le stand de tir, vous pouvez aller les voir, ils sont géniaux, merci pour ça. Merci pour le main sur l'installation, vous êtes des chefs, merci à vous, on peut les applaudir, et les merci. Ne pas. Ne pas, arrêtez C'était les c'était une dernière Donc réfléchissez. Ah ah Et du coup, si vous avez envie de jouer au cow ou aux indiens avec les bus, vous allez voir. Voilà, pas hésiter, allez les voir. Et moi, je vais faire ta place. Parce que moi, ça va être compliqué. On ne s'est pas envie d'aller remonter sur scène, mais euh, voilà. C'est compliqué. On va venir Oh là Alors, je sens que je vais disparaître après cette annonce, mais on peut gagner Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Bien, Bien sûr, évidemment, vous savez, à tel point c'est compliqué de franchir. Merci toutes et tous pour la participation, merci les petits loulous. On rappelle, n'oubliez pas, il y a encore la catégorie bout de qui, euh, qui peut-être, dans tout ce qu'on a vu jusqu'ici, euh, récompensera. Euh, et euh, pour la petite anecdote, pour les petits loulous là-bas, il ne part pas les loulous, ne vous inquiétez pas. Ils ont le groupe, mais on les a comptés, ils ont leur lot aussi euh, pour la participation. Voilà, merci, on peut applaudir tout le monde, merci à vous. les personnes âgées Non, non Si Il y a Gorda qui arrive okay. <rire> Très bien euh, Je vais vous inviter, euh, on, fait, on descend de scène, on reste, on... Bah, après, voilà, on a le coup de cœur du jury quand même, parce qu'il y a une récompense pour le coup de cœur du jury, et après on avancera avec le coup de cœur du public. D'accord Donc le coup de cœur du jury, de tout ce qu'on a vu De tout ce qu'on a vu Alors c'était déjà chaud de trancher par catégorie. Un qui n'a pas gagné pour l'instant oui. Oui. Oui. oui Tout ce qu'on a vu là, jusque là, un coup de cœur <rire> euh, et, Mais enfin, Franchement, c'est trop bien que ce soit acheter ou fait main. C'est génial. Dans tous les cas, il continuer de vivre ma passion à fond. Puis euh, c'est cool aussi de voir des tout petits, aussi c'est c'est trop bien. Enfin, hein, c'est génial. Voilà, juste continuer. Voilà. Du coup, vous avez tranché Oui. Ouais, ouais, vous avez réussi, je ne sais pas Qui, qui annonce Moi, c'est la dernière année que je fais ça. Très bien. Du coup, le coup de cœur sera la champignon. La champignon C'est une colère, une petite blague Bravo Attends, je te laisserai l'oeil C'est les yeux, ça, non Pas percé. Pas percy. On peut l'applaudir Encore une fois, bravo Alors, vous êtes à te euh, dire ça C'est public, c'est ça Oui, et moi, Donc, je vais annoncer, le petit cœur des visiteurs et du public. Ah. On entend-vous Donc vais ah. Romain et Pauline. Ouais. Et, oh, bah, oui. Encore Ah oui, je ne peux rien. Ah ouais, bah c'est vous, c'est vous là. Alors si vous n'êtes pas d'accord entre nous, quand moi entre nous, c'est beau, c'est beau parce que c'est beau l'amour. C'est moi. Bon. C'est toi. Et ben voilà pour votre euh, amour et votre travail la clé du bonheur voilà, vous tapez pas dessus avec quand même ça fait mal, c'est un peu lourd c'est bon, c'est bon comme euh, finalité du coup elle qui fait son costume, lui qui fait le sien parce qu'il est pas bête comme quand même ah, je vais faire les aides c'est tout confondu si vous êtes pas là c'est le, je dis ça pour la série, c'est le public qui a voté voilà, c'est de leur faute ouais je suis désolée alors, encore une fois, je rejoins totalement ce que euh, euh, l'une des membres de l'Olgevic. On va aussi les remercier. Oui, On va les applaudir parce que merci oh. à vous trois. C'était vraiment pas évident comme à chaque fois de trancher. Oui. Merci à vous. Encore bravo pour euh, votre victoire du public. C'est grâce à vous. Et euh, je pense que je vais rejoindre l'ensemble aussi organisateurs. Pour ma part, remercier, s'il vous plaît, les... Ramez, plus de place Bi -bi -bi -bi ces trois demoiselles qui sont là... Tout ça, tout voilà, pour les photos et tout. Euh, les trois demoiselles que vous voyez là, qui se sont occupées de l'organisation, en amont, de tenir le stand, tout le week-end, de faire les photos, les inscriptions, de comprendre les cosplayers qui viennent voir dans... Euh, voilà. On a pris, elle met deux c'est ça. Merci à vous trois pour cette organisation et pour ce concours, on se revoit les applaudir. Merci merci aux participants, pour être en jeu, parce là. Merci effectivement à tous les participants. Et merci à vous pour l'art de venir, de participer, de faire les votes, de faire tout ça. Merci dans l'ensemble, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de s'adresser à vous en tant que public. Merci de venir, à ceux qui découvrent le salon. Merci à ceux qui reviennent, qui ramènent des gens, merci à vous parce que euh, tout ce qu'on fait là le concours de costumes, le salon en lui-même toute l'organisation, tout ce travail sur une année pour refaire tout ça euh, on le fait pour vous, en partie aussi pour nous mais on le fait pour vous et on est content d'apprendre que c'est apprécié, que ça se passe bien d'ailleurs vous revenez, donc merci pour vos retours, pour tous les messages que vous nous transmettez, que ce soit pour lui dire c'était nul, il n'y avait pas de crise cette année c'est pas grave, on le prend bien et puis pour les autres messages que vous mettez sur les réseaux sociaux ou autres, merci du cœur de l'ensemble de l'organisation et on va un peu dire une dernière fois mais vous voilà merci à vous oh, voilà, bien, -à -dire que mais alors, oui, si vous voulez délirer autant que nous il y a toujours de la place dans l'association de Paris vous êtes tous les bienvenus et ouais. vous est jamais assez, assez débile voilà c'est ça l'équipe de bras tassés au c'est chez nous euh, <rire> merci à vous il ne reprend le cours normal de votre vie en tout cas en partie pour le moment dans cet établissement.